C'est merveilleux, il est digne d'être à nous, il nous a voté ah, il fait des grandes Amen. choses, Amen. nous nous sommes vraiment reconnaissants pour son amour et sa bonté, pour sa grandeur, nous a réellement prouvé qu'il était toujours le même. il ne change point et qu'il est le Dieu en qui nous avons vraiment placé notre confiance et notre foi et qui nous témoigne aussi qu'il reste aussi fidèle à sa parole. Il est vraiment fidèle à sa parole, malgré notre infidélité, et il demeure le Dieu qui a lui-même aussi prononcé la parole qui est le même jusqu'à la fin, Il ne change point. C'est là où notre foi aussi est ancrée, de savoir que nous avons le Dieu Tout-Puissant avec nous. Et comme l'apôtre Paul, vous voulez dire, si donc Dieu est avec nous, il sera donc contre nous. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir nous réjouir et c'est aussi un moment aussi de grâce et de bénédiction de notre Dieu et de tout notre cœur. C'est un sujet de joie aussi pour nous et c'est aussi une reconnaissance à son endroit de pouvoir chanter sa gloire et aussi célébrer son nom, pour ce qu'il fait pour nous et pour tous les témoignages que nous pouvons réellement aussi pendant que nous réalisons qu'il est vraiment vivant Amen. et que sa parole est vraiment aussi la vérité et qu'il est celui qui nous conduit aussi aujourd'hui il nous témoigne, il nous démontre enfin que nous ayons l'assurance comme je disais à mes frères lorsque nous étions quand il me rendait aussi les témoignages dans mon bureau comme mon frère Christian disait aussi et je disais, vous vous souvenez que lorsque nous devions commencer, j'avais dit que ce dont nous avons besoin, c'est la touche. Amen. Nous voulons que notre Seigneur Amen. devienne pas le Il a prouvé. Amen. Il, est Amen. il est merveilleux. Donc, il nous a fait entrer, effectivement, alors contre toute attente, et il est descendu. Amen. Il est descendu. Amen. Il est merveilleux, parce que la manière dont il nous a béni, il nous a guéri et délivré, c'est tellement... Et nous ne pouvons que chanter les chants des cieux, pour savoir et tous les jours. Amen. Mais dès qui donc auriez-vous leur peur Parce que le Seigneur vous a prouvé à vous. Amen. Il est celui qui vous guérit, Amen. qui vous délivre Amen. et qu'il est présent. Amen. Donc euh, si nous entrons dans sa maison, avec des Avec des cantiques, avec des tambourins et Amen. des danses, parce que nous savons ce qu'il est pour nous. Amen. Il n'y a plus de raison pour que je sois froid dans sa maison de nos jeunes soeurs, comme, comme Magisa, d'enfant. j'étais tout jeune pendant que j'étais assis là-bas, et, et la voir avec cette... j'aime bien comme elle avance. Elle euh, a déterminé. Elle dit, j'étais là, et, j et je dis, j'ai... Elle avait pitié de moi. Amen. Mais Dieu lui dit, non, lève toi, lève-toi. Mais il est merveilleux. C'est vrai, nous avons vécu des moments extraordinaires. Et physiquement, j'étais pas bien. Mais quand je me suis tenu là, les choses ont été différentes. Et, et Dieu est entré en scène d'une manière particulière. C'est cela que nous devons vraiment. Il vient toujours confirmer sa parole. Témoignant Amen. que ce que nous entendons, c'est vraiment lui. Il nous parle, et parce qu'il vient pour montrer qu'effectivement que nous sommes dans le programme. Et que c'est à nous de pouvoir réellement aussi prêter attention. Il faut que nous prenions conscience que le temps de jouer est vraiment terminé. Nous, nous devons tous nous prendre vraiment au sérieux dans les choses de Dieu. Et quel jour de gloire! Hein? Amen. Alors, nous pouvons nous souvenir, je crois que ça pourrait être du jour où nous avons gravé. Avec, Amen. Euh, enfin, Amen. Nous, hein, dans nos âges dans les hommes, euh, Parce que ces jours-là, nous avons su qui nous aimaient. Et qui nous connaissaient. Amen. Et les secrets de nos cœurs, ils les connaissaient. Amen. Et, Amen. Les Amen. et les yeux aussi. Et les bois sur nous, ils ont on n'a plus de fardeau, mon frère. S'il n'y a plus de fardeau, comment ne pas le louer? Comment ne pas les glorifier? Vous savez, c'est tellement extraordinaire parce que nous avons expérimenté la guérison. Amen. Nous étions faibles, mais nous avons. Nous étions sous des fardeaux. Amen. Sous les fardeaux les Amen. Ah, c'est merveilleux. Vous ce soir, nous devions simplement le glorifier. Chanter, dire merci, remercier le le l'adorer. Il le mérite. Le Amen. Ça, mon frère, si tu ne sens pas cela, tu sens. Amen. Parce que nous ne voulons pas Amen. que quelqu'un soit là comme s'il n'est pas là. Nous sommes là, le Seigneur, nous étions là. Hier. Et nous tous, nous t'avons vu. Amen. Même nos enfants. Amen. Comment ne pas louer Vous savez, pendant que j'ai prié, c'était un moment que j'ai prié pour les enfants. C'est bien, mes frères. Et je tourne les yeux, je regarde. Qu'est-ce que je vois Mon cœur était dans la joie. Et Héloïse, mon ami, vous la connaissez, non Héloïse, mon ami, il était là, à genoux, avec le Dieu dit, Seigneur. Quelle joie de voir mon ami là, venir toute seule. Le Seigneur est bon. C'est vrai, ma soeur Fanny, que Dieu te bénisse. Amen. Parfois, nous ne voyons pas ce que Dieu fait avec nous. Il nous prend comme ça, mais il commence à nous montrer ce qu'il est en train de pouvoir faire. Amen. Nous prions pour que Dieu nous aide. Amen. Soyons vraiment hein, ici, éveillés. Ce n'est plus l'heure de regarder le voisin ou la voisine. C'est l'heure de pouvoir maintenant regarder ici. Cette... Comme notre soeur ici meurt, me disait évidemment, parce qu'il m'a envoyé, j'étais bon, j'avais pas dit, il disait, oh là là là Mais le Seigneur était mal, il j'étais là, je disais Seigneur, parce qu'il oui. allait partir, il m'a dit, mais est-ce que ton serviteur n'aille pas loin, mais qu'il se tourne pour qu'il puisse venir prier pour moi aussi, parce que je devais aller plus loin. Oh. Et puis tout d'un en comprenant qu'il était là, il attend simplement la main qui se posée. Dieu est bon, il les Christ, comme mon frère Christian. Et parce qu'il vous a rendu son témoignage. Non, non il n'y a pas grandi. Voilà. <rire> Il dit, Seigneur, il était là, il dit, Seigneur, mon Dieu, oui, parce que je voudrais vraiment que ça soit toi, parce que je ne veux pas m'avancer, mais j'ai besoin que tu m'accordes aussi ces signes, que tu m'écoutes, que tu es avec moi, et que tu envoies ton serviteur qui vienne vers moi pour prier pour moi. C'est et pendant qu'il était là, en euh, train de pouvoir prier, il dit, Seigneur, je veux voir que c'est vraiment toi. Amen. Moi, je ne vais pas m'avancer là, je me suis ici, mais que lui, comme il est qu'il vienne vers moi. Amen. Que tu conduises ton serviteur vers moi. Amen. Et pendant qu'il avait les yeux comme ça fermés, il entend simplement la main qui se Comment ne pas chanter Amen. Comment ne pas le voir Amen ne serons plus de mort, Elle doit être évidente. Avec tout ce que Dieu fait pour nous. Amen. Ma soeur, il n'y a plus de culpabilité. Amen. Il n'y a plus effectivement de mort. Amen. Il a pardonné, il a enlevé. Alors nous ne pensons plus au passé. Amen. Amen. Nous nous tournons maintenant vers le regard en avant, nous le fixons maintenant. Et maintenant, nous voulons les servir, et nous voulons vraiment qu'ils puissent vraiment prendre possession de nous et, et agir encore davantage. Parce que les jours qui viennent, déjà, les choses sont tout à fait différentes. Et nous sentons carrément que nous sommes entrés dans les jours meilleurs. Amen. Pour Dieu lui-même descend, il peut nous parler, il peut aussi nous tenir par la main. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui, si je traverse la rue, tu n'ai plus aucune crainte. Amen. Quand Amen. je rentre chez moi à la maison. Même si je regarde, il n'y a pas de peur, je ne m'inquiète pas. Amen. Amen. Amen. Je sais une chose, Amen. le peur viendra. Et ça, sans l'ombre de monde. Avant, je pouvais t'attendre et hésiter. Amen. Pas sûr. Mais aujourd'hui, qui t'a tenu même pas la main. Amen. Qui t'a même prouvé qu'il te connaît. C'est parfois, nous qui ne réalisons pas. Grandeur de ce Dieu, est-ce qu'il a fait pour nous, est-ce que nous sommes réellement aussi Nous pouvons aujourd'hui aussi dire aux uns comme aux autres, pour ceux, pas pour ceux qui me regardent et qui se posent encore des questions, c'est ça en rejoint les ongles, effectivement, mais pour ceux qui ont eu la grâce d'être touchés en fait, vous pouvez dire aussi que nous l'avons touché. Nous a touchés. Et sans l'ombre d'un doute, effectivement, votre cœur et votre âme s'est accrochée à lui. Et que désormais, même quand on viendra vous dire que Dieu n'existe pas. Et que c'est une histoire, que Dieu ne veut pas guérir. Vous savez ce que vous devez dire. Parce que ce n'est pas l'autre, mais c'est moi. Amen. Moi, j'ai ressenti, j'ai touché, il m'a touché. Et il m'a aussi visité. Alors, s'il si n'existe pas, alors la terre n'existe pas non plus. C'est que les cieux n'existent pas non plus. Amen. Mais je sais que <rire> les cieux sont trop. Amen. Et la terre sont marche Amen. Alors, Quand je marche, je ne vais pas demander à mort. Ne crée aucun mal. Amen parce que tu es là, et tu es là où ton bateau de la passion. J'ai bon pour lui dans le somme chapitre 6. Somme 132 Éternel, tu me sens et tu me connais. Amen. Tu sais quand je m'assieds et quand je m'arrive. Tu peux l'être de loin dans ma pensée. Amen. Tu sais quand je marche et quand je m'en Amen. Et tu peux naître d'où Car la parole n'est pas sur ma langue, et déjà haut et éternel, tu la connais entièrement. Amen. Tu m'entoures par derrière et par devant. Amen. Et tu mets ta main sur moi. Amen. Une science aussi merveilleuse Amen. est au-dessus de ma porte. Amen. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais je loin de ton esprit Amen. Où fuirai je loin de ta face Si je montre aux cieux, tu y es. Amen. Si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'habite à l'extrémité de la terre, la mer, là aussi ta main me couvrira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de toi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Amen. Je te loue de ce que je suis merveilleux. Amen. Tes œuvres sont des miracle et mon âme le reconnaît bien. Amen. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Amen. Et sur ton livre étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existait. Que tes pensées au oh Dieu me semblent impénétrables. Les nombres en est tellement grand, Si je les compte, ils sont plus nombreux que les grains de sable. Je me veille que je suis encore avec toi. Oh Dieu, puis-tu faire mourir le méchant En descendant de vous de moi, il parle de toi d'une manière criminelle. Il pense qu'il prend ton nom pour mentir et tes ennemis. Et tu n'auras pas de la haine pour ceux qui t'aiment. Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je le hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi tes ennemis. Sont de moi, oh Dieu. Et connais mon cœur. éprouve moi Et mes pensées. Regarde, je suis une mauvaise voix. Et moi sur la voie de l'Éternité. Oui, oui, notre Père Nous voulons vraiment encore ce soir te dire encore merci. Parce qu'avant même que nous puissions exister, Père, tous les jours que nous vivre sur la terre étaient inscrits. Et dans ton livre à toi, mon bénévole, pas avant même que ce jour ne puisse exister, Père. l'ouge le de Majesté, mon bénévole, sauveur, bénévole, pas parce que tu es vraiment C'est pourquoi c'est cette de cette cest t'es C'est la vie, je une, une science aussi merveilleuse. Je te loue, mon bébé, Nous nous sommes en train de nous mon roi. Parce que réellement, tu nous fais des grandes choses, mon moi, Et tu en as fait, mon bébé, Saint, Nous pouvons te croire sur notre bébé, c'est là, à notre endroit, personne. Tu nous as guéri, mes bébés, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon mon bébé, mon Oh Dieu, nous parce que Dieu est aussi manifesté lui, grâce, Nous sommes heureux de savoir que et quand tu les pour son tu ne pas nous battre dans parce qu'ils ont une barre mon bénévole et combien tout est mon bénévole Père parler, nous et mon Dieu de la jésus qui se voit dans de qui te mon à toi soit ton est tellement nous, nous approchons accrochons aussi notre Dieu, et nous y croyons, nos bénévoles et nous frères et nos amis, nos et nos frères et nos nos frères nos sont fixés, dans sur toi, nos chambres de et sachant que tu es Dieu et que tu es l'alpha et, égard, et, schaut, Terror, et fait, de la terre, consolation, nos bénévoles la grâce de toi, nos bénévoles Merci encore, vous les qui sont pour les grâces. Merci encore, pour chaque frère et chaque soeur, même sur le nom de notre Dieu et tellement que temps, c'est de terme, que ta main soit comme les paradis, ça ne m'a même pas du sang. On a tellement besoin de te voir en moi. Oh Dieu de notre vie, Seigneur, que ton nom soit béni encore ce soir. Nous te remercions pour cela. Nous avons ainsi prié, notre Dieu. Au nom du Seigneur, sois Jésus-Christ. Amen. Le nom du Seigneur, Amen. Nous allons porter le bienfait de notre vie. Bien, ils sont tellement nombreux. Et nous prions que Dieu, notre Seigneur, continue encore d'agir et de manifester réellement aussi cette autorité sur nous parce que nous voulons qu'il domine vraiment enfin, et que nous soyons soumis. Et, et cela dans tout ce que nous sommes. Et comment ne pas désirer que le Seigneur puisse vraiment prendre le contrôle de nous lorsque nous pouvons réellement le voir et aussi voir effectivement le dessins qu'il a vraiment formé pour nous. Et ce projet, qu'il a aussi arrivé à pouvoir réellement aussi étaler, et quand nous pouvons les observer, nous pouvons réellement réaliser que tout cela est, est aussi pour notre bien. Ce sont des dessins bienveillants que le Seigneur, notre Dieu, a, a déployés pour, pour nous qui, qui sommes réellement euh, son peuple, et auquel effectivement aussi, il, il a eu à pouvoir aussi euh, tourner le regard pour pouvoir nous euh, nous faire sortir effectivement des, des différents horizons afin qu'ils puisse être le maître. Mais pour cela, il faut que nous aussi nous puissions être consentants, hein, à nous laisser tomber par le Seigneur, à pouvoir recevoir aussi de la part du Seigneur, aussi les instructions qu'il nous donne. Que nous ne soyons pas comme les auditeurs oublieux, mais que nous puissions être ceux-là qui entendent, qui se réjouissent et qui gardent La parole, effectivement, que euh, le Seigneur, notre Dieu, nous parce que je pense que c'est dans le livre de l'Apocalypse effectivement où le saint, c'est déclare d'une manière aussi claire pour que celui qui lit, qui comprenne effectivement que ce qu'il est en train de lire ce ne sont pas des choses à pouvoir prendre à la légère, ce ne sont pas des choses qu'on peut dire, oui, et certainement, nous connaissons, nous savons, mais qu'il puisse réaliser la grâce que Dieu lui a accordée, en lui, en lui ouvrant les yeux pour qu'il ne prenne pas. Parce que chapitre 1, verset 3, il dit, heureux donc, heureux donc, heureux donc, c'est lui qui lit. Amen. Et, et ceux qui entendent le parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Donc, et puis il continue, mais car le temps est proche, donc nous, nous gardons les choses que nous recevons, les choses que nous entendons, parce qu'elles sont votre héritage et aussi notre propriété que le, le Seigneur nous donne. Et si il nous donne et que nous réalisons que c'est le nôtre, alors nous pouvons le prendre et la considération. Et aussi, réellement aussi, quand nous prenons, nous voulons aussi garder cela, parce que, et c'est notre position. Et vous vous souvenez certainement dans les scènes écritures, comme de l'avons parce que c'est lui qui lit, qui entend les paroles et qui garde les choses qui sont écrites, effectivement, cet homme, il est vraiment bienheureux. Mais regardez bien pour que nous puissions comprendre que... Quand Dieu nous parle et qu'il se manifeste aussi, c'est pour que nous puissions être conscients de ce que Dieu nous donne, afin de pouvoir prendre possession de ce que Dieu nous donne. Et si nous ne prenons pas garde à cela, bien, comme les enfants d'Israël, vous vous souvenez bien de bien cela que le Seigneur les a fait sortir, ils ont goûté aux merveilles de Dieu, hein, et sur le chemin, ils ont vu un rocher qui le suivait, certainement. Hein, et ils ont mangé la main ils ont... et puis Dieu, le Seigneur les a conduits là à des barrières il dit mais voici donc le territoire et bien prenez donc possession de ce territoire et malgré tout ce qu'ils avaient eu à pouvoir réellement vivre avec le Seigneur ils ne prenaient pas conscience qu'effectivement que le Seigneur leur faisait vivre cela pour qu'ils puissent réaliser qu'ils des... étaient plus que capables de pouvoir réellement prendre possession et que même s'il y avait des obstacles devant eux. Parce que Dieu leur a donné, ces choses-là deviennent réellement leur propriété. Mais maintenant, quand tu vois que la chose est là, maintenant tu te dis que, ah, il y a quelque chose que je vois qui est devant moi, qui est un obstacle majeur. Ce sont les fils d'Anna. Mais Dieu t'a fait sortir. Tu n'avais pas de l'eau sur le champ. Il a dit à Moïse. Moïse, frappe. Et l'eau est sortie de rocher. C'est vrai? Amen. Et que, certainement, comme les Saintes Écritures nous montrent de cela, la Bible nous fait savoir qu'ils ont bu, non, ils ne sont pas morts de ça sur le chemin, et quand ils avaient besoin de la nourriture, effectivement, oui, certainement, Dieu a donné la nourriture. Je pense que c'est Moïse qui dit cela. Qu dans le livre de Deutéronome. Mais oui, je pense que c'est cela. Au chapitre 8, il dit « Le Seigneur, notre Dieu, a fait tellement de merveilles pour vous. Il vous a prouvé que, réellement que l'homme ne peut pas vivre seulement de pain, que vous aimez le pain le matin. Hein, mais l'homme vivra de toutes paroles sort de la bouche de Dieu. Enfin que vous sachiez que la parole de Dieu elle est aussi une nourriture pour l'homme. Et quand vous la recevez, vous la croyez, mais vous recevrez toutes choses avec. C'est comme ça que vous n'avez pas la nourriture, vous n'avez pas de boulanger pour pouvoir vous faire la pain. Par la parole, Dieu vous a donné. La Et vous n'avez pas effectivement des bouchées avec la viande, effectivement, puis Dieu par la parole, il la viande. Il n'est pas les ruisseaux, de rivières, mais Dieu par sa parole, eh bien, il a donné des mots et, et Dieu vous a aussi montré une chose. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, il se soucie de vous, il prend soin de vous dans tout le moindre détail. Non seulement pour votre ventre mais pour votre corps. Parce que les vêtements que vous avez, les soucis que vous avez, pendant 40 ans, vous avez marché, ils ne se sont pas usés. Je ne sais pas que Dieu, mais en fait, vous savez pourquoi Dieu vous a fait passer ainsi pendant 40 ans? C'était pour sauver votre Amen. Amen. Pour voir si, malgré tout ce que vous voyez, mm -hmm. tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez Dieu manifester, vous aurez confiance en Amen. ces dieux. A tel point que même si devant vous, vous voyez la chose, elle est possible. Mm -hmm. Vous pouvez dire non. Amen. Après tout ce que nous avons vu, les lui. et et entendu de lui, effectivement, parce qu'il ne conduit pas dans la vérité. Il nous conduit certainement. Il nous parle aussi certainement clairement. Il nous a dit ceci dit, mais je vous fais sortir. Amen. Pas pour mourir dans les de mais pour entrer Amen. en possession. Amen. Oh Dieu est bon. Amen. De Amen. ce pays que j'avais juré à vos De donner à leur postérité. Et je vous ai fait sortir pour vous faire entrer jusqu'à là. Et vous voyez bien que sur le chemin. Je vous ai nourri. Il y a eu des, des rois, et des, des armées qui, qui ont sorti, des grandes armées, effectivement. Des rois qui avaient des militaires bien exercés, bien entraînés. Vous, vous n'étiez pas entraînés. C'est vrai, non oui. Quand est-ce est préparé, l'Égypte s'est préparé, que c'était des, des esclaves. Oui. Mais vous avez vu ce que j'ai fait oui. Si on, roi des Amorés. Oh, quoi pas ça. J'ai tout décidé devant vous. Amen. Donc, tout ce qui me mais ne vous inquiétez pas. Amen. Comment est-ce si que vous avez la victoire Moïse était là, des fois, derrière, derrière, tout le côté sur son motel, Il avait la main, la victoire. Ce n'était pas vous. C'était moi qui combattais. Amen. Vous. amen devrais prouver que même si l'ennemi s'est dressé contre toi, amen. tu ne seras plus le amen. Amen. amen Parce que je suis l'éternel qui te garde Oui. Je veille sur toi. Et, et le Seigneur a eu à pouvoir de montrer effectivement à ce peuple. Mais non, avec le temps. Le temps le plus important, C'est de prendre en possession de ce que Dieu a eu à pouvoir réellement donner à son peuple. Regardez tout ce que Dieu a pu faire avec eux, montrer réellement son autorité. Ça aussi, je voudrais que vous puissiez y penser. Nous allons lire avec les deux. Je voudrais que vous puissiez y penser. Frères et sœurs, mais vous, je prie, je remercie Dieu parce qu'il a fait quelque chose pour vous. Amen. Amen. Vous maintenant, auquel le Seigneur a eu à pouvoir accorder la grâce, de réaliser qu'il est vivant parce que vous pensiez qu'il était vivant, certainement c'était encore dans votre esprit quelque part. Parce que vous l'avez entendu, quelqu'un dit qu'il est vivant. Puis nous... Mais maintenant, vous réalisez qu'il est vivant. Amen. Parce que parmi vous, il se manifeste aussi d'une manière aussi vivante. Amen. Amen. Vous voyez que nous avons prié un Dieu que nous ne connaissons pas. Maintenant, vous priez un Dieu que nous connaissons. Amen. Que nous connaissons. Amen. Amen. Parce qu'au milieu de nous, au milieu de toi, ma soeur, mon frère, il passe. Juste... Comment ne pas vraiment, jusqu'à nos enfants, Amen. nos enfants. C'est quand même un terrain de l'instant fait cela par nous donc nous devons nous sommes de ceux là qui vraiment nous pouvons dire certainement seigneur oui c'est vrai même si l'inculité pouvait de se dresser devant moi je peux plus douter Amen. Amen. Amen. Amen. mais eux ils sont arrivés à attendre on leur dit mais après avoir décrit le pays comment il était tellement si beau hein? Hein? tellement si beau avec tout ce qu'il avait pris et puis quand on a décrit je pense que s'il était quand même conscient, <rire> il devait quand même se souvenir que ce pays est comme l'Éternel l'avait dit. C'est vrai, non Un pays où coule les lait et le miel. Ils l'ont vu. Maintenant, puisque cela est vrai, alors prenez possession parce que la chose est à vous. C'est à toi, mon frère. C'est à toi, ma soeur. Cette chose, Dieu t'a prouvé qu'il était là avec toi. Maintenant, prends possession de la chose que Dieu t'a donnée. Les territoires, les vous savez ce qu'ils ont dit Oh C'est vrai, c'est comme l'Éternel avait dit, mais notre problème, c'est que nous ne sommes pas capables. Quand tu avais soif dans le désert, tu t'es créé vos problèmes Tu étais capable de faire ça Tu étais incapable Mais qu'est-ce que Dieu a fait il t'a l'eau. N'est-ce pas vrai Amen. Ce n'est pas ma capacité. Amen. Mais c'est sa capacité. Amen. oui il est capable. Amen. Moi, je ne suis pas capable. Mais Vraiment. quand je que lui me dit oh, que je te le donne, mmh. alors je suis capable. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui me donne les capacités Il m'a prouvé. Souvenez-vous, frères, de ça. Parce que le jugement pour vous, mmh. le jugement pour vous sera très difficile. Amen. Et, et c'est vrai, frères et sœurs, souvenez-vous de ce que le Seigneur disait à ces villes-là dans les saintes écritures. Vous, frères, vous, sœurs, qui vous asseyez ici et qui entendez et qui voyez, si réellement vous ne vous accrochez pas de la manière dont les saintes écritures... Devant le Seigneur, n'oubliez jamais, frère. Vous pouvez le noter. Il n'y a pas de hasard lorsque Dieu est en train de faire. Amen. Amen. Personne parmi vous, frère, le Seigneur, ne peut dire tu es Dieu pas, est mauvais. Dieu ne va pas se vous. Dieu n'a pas compris. Mm -hmm. Il est là. Bon. Amen. Amen. Le Dieu te bénisse, ma vie. Je suis très heureux. Mais vous savez, la Bible dit que chercher l'éternel. Oh non qui s'est dit. Invoquez-le. Amen. T'as dit qu'il est prêt. N'est-ce pas qu'il est prêt. Amen. Et l'a invoqué, il l'a entendu. Amen. Il a invoqué, il l'a entendu. Il marchait au milieu, chacun de vous. Amen. Et, Amen. Chacun de vous. Amen. Et, et, comme, et comme ma soeur me disait ici, elle me disait parce qu'elle m'a envoyé, elle dit, frère, c'est quelque chose d'extraordinaire, de... parce que quand tu est passé de nous la chair et nous a pris, je me sentais comme si nous étions transportés oui. dans une autre dimension. Amen. Nous l autre. Et c'est vrai. C'est vrai. Quelque chose de tellement extraordinaire s'est passé ici. Amen. Amen. Et, chacun de nous a senti même... Même la prière, même le chant. Vous vous souvenez, non? Amen. Nous Amen. étions transportés Amen. Amen. Amen. Amen. Nous, nous, nous étions dans une autre dimension. Amen. Amen. Amen. Chacun de Amen. nous peut dire, Seigneur, Amen. non. Amen. Tu m'as touché aussi. J'ai expérimenté aussi ce que la Bible dit. Amen. Le surnaturel. Amen. Amen. Amen. Donc, je ne suis pas être. Vous voyez, frère, ça. Ce n'est pas la lettre dont nous avons, avons l'esprit dans la parole. Amen. Et, et Dieu du Ciel vient confirmer que Amen. ce que nous avons, c'est sa parole Amen. et c'est celui aussi qui est en action. Amen. Mais malheur à celui qui viendra dans les temps à venir à critiquer. Amen. Et vraiment Dieu parce que ça c'est très grave. Là vous aurez blasphémé. Et de passer la ligne. Après avoir goûté, réalisé, c'est vrai, non? Okay. attention. Goûté, réalisé, et vous, que le Seigneur était au de nous. Non seulement qu'il était dominé. Amen. Amen. Amen. Et ça, sans l'ombre d'un doute. Et vous rentrez, vous ruminez, vous murmurez, oh là là, là là je ne voudrais jamais être à votre place. Amen. Amen. Ah non, non, ma soeur, c'est 100% vrai. Je ne voudrais jamais être à la place d'une soeur qui, pas, qui commence encore à être bon dans l'essentiel. Jamais je ne voudrais être à ta place. Par contre, je voudrais être à la place de qui sachez lui qui dit Seigneur, comme et aide-moi, la crainte, vient. Allez, le tu nettoyé. Je vais être pur. Prenez possession allez, la de la dîme où je vous nous ne sommes plus seulement nous, parce que le Seigneur, notre Dieu, c'est important, vous qu que nous puissions vraiment prêter attention à ce que nous entendons, à ce que nous recevons, parce que cela a réellement aussi son impact dans notre marche, effectivement, avec le Seigneur. Parce que nous attendons que les Seigneurs puissent réellement faire avec ce nous Que nous Dieu, nous nous Dieu, le verset 10. Dieu, te bénisse. 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits, c'est la couper et le jeter au feu. Moi, je vous baptise tout pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit des deux feux. Il a son vent, la main, hein, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le crayon, mais il l'aura la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Combien oh nous t'aimons De tout le monde que je t'aime, tu me faire. je te glorifierai toujours que ma vie entière. Je te grâce que tu nous vraiment donné. Seigneur, de pouvoir est de m'accéder sur la terre des hommes. Je pour ton peuple, je te remercie encore parce que oui, mon me maître béni. c'est avec crainte, pouvoir que je me tiens devant ton tour de grâce. Je bien Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a une voix de Dieu semblable à toi. Je te remercie vraiment pour ta visitation, et avec tes anges, c'est lundi, vous venez de même pas de puissance. Hier, alors que tu nous rassembler ici, tu es descendu, avec une puissance autorité Père, nous avez vraiment été livré. Pays Seigneur, tu as fait de la marée pour nous c'est le Pays de nous sommes là en bonne santé, nous les fions de mon nous le délivre le et nous mon moi, parce que tu dis, aujourd'hui nous voulons mon Pays Nous te remercions mon bien de pour la victoire de ta parole à toi, mon combien toi et tes mon de l'Universaire, au caractère à qui se sont donnés à toi, malgré nos positions, mais tellement à à toi, mon nous voici aussi aujourd'hui, mon bébé, mes devant Et la grâce, pour avoir l'attention pour ce soir. Et le pas être équistrés, mon bébé, mes Pour que nous puissions, vraiment recevoir par l'Esprit ce que l'Esprit dit, mon bébé, personne. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié encore aujourd'hui. Je te loue encore pour ta parole, nous voulons vraiment que tu sois là encore ce soir. Oui, Père, nous aider, nous parler encore, nous conduire, Père. Et que nous puissions vraiment recevoir ce que toi, tu as prévu pour nous, ce soir. Béni sois tu encore ce soir. Mon cœur son dans la joie pour être dans ta maison, Père. Avec beaucoup l'accord de ta part, bénévole. Par nous de ainsi prié. Pardonne-moi, Père, soutiens-moi. Au lieu de faire dans ta grâce. Au nom de Seigneur Christ. Amen. Amen pour réaliser combien le, le Seigneur veut que nous puissions être introduits dans les choses qui sont nécessaires pour nous, celles qui doivent nous amener à pouvoir aussi prendre possession et saisir davantage la volonté parfaite de notre Dieu pour nous. Nous pouvons avoir lu et entendu effectivement la volonté parfaite de notre Dieu, la volonté de Dieu effectivement pour nous. Pardonner. maintenant Dieu veut que cela soit quelque chose qui soit maintenant en nous. Ce désir de pouvoir réellement et uniquement le faire et la volonté de Dieu. Comme nous prions comme le Seigneur l'a montré dans les Saintes Écritures, et quand nous prions, dit, mais nous disons, mais que ta volonté, que ta volonté, pas une répétition, parce que nous disons, mais Seigneur, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je voudrais être de ceux-là qui réellement se donnent pour que cette volonté du Seigneur puisse réellement se faire. Je veux être de ceux-là comme le Seigneur Jésus, lorsqu'il était dans les journées de cette semaine, et certainement il a pu voir la coupe, effectivement, dit, mais il dit, mais si cela a été possible que ce groupe s'éloigne de moi, il dit mais, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Que ta volonté à toi puisse ça. Il faut que l'homme arrive à pouvoir réaliser effectivement l'importance, pas que simplement que je connais, j'ai entendu et je sais que cela, parce que la connaissance intellectuelle euh, est différente, effectivement, de la vie participante, vous comprenez ça, et, et qu'il puisse réaliser effectivement que la volonté de Dieu devient effectivement l'objet de mon désir à moi. Je veux, je ne me sens pas forcé, non, je ne pas dire je veux parce que je sens qu'en moi il y a une urgence, parce que je dois atteindre cet objectif-là. Il faut que je puisse voir tout ce que Dieu veut. Je l'intéresse maintenant davantage à ce que Dieu veut. Je ne veux pas être là comme un membre d'une église locale quelque part. Non, non, non. Je veux maintenant être là où je sais que Dieu me parle moi et que Dieu maintenant me fait voir effectivement ce qui il veut que je puisse faire. Ta volonté à toi, tout ce que je veux. Et c'est là, je pense, qui est, qu est nécessaire. Est-ce que le Seigneur, notre Sauveur, est, est en train de pouvoir réellement aussi nous, nous montrer dans, dans les Saintes Écritures? En, en voyant comment les choses se, se déploient, et comme cet homme de Dieu parlait effectivement, nous avons lu le verset 10, effectivement, et au verset 11, c'est le même homme dans, dans sa manière de pouvoir réellement... Parler avec une telle fermeté, une telle assurance. C'est toujours très touchant, frères et sœurs, quand on peut réellement voir cela. Je pense que ça devait nous donner de la crainte, effectivement, aussi, même si nous devons prendre la Bible pour pouvoir prêcher, si nous connaissons Dieu et sa gloire, on devait beaucoup prier. Et se dire, mais Seigneur, est-ce que vraiment, quand je veux me tenir devant les frères, je peux aussi dire que, Seigneur, ce que je prêche, c'est ta parole, ou bien c'est une répétition que j'ai faite de ce que j'ai lu. Est-ce que vous comprenez Amen. Parce que quand, quand on doit prêcher la parole de Dieu, il faut que Dieu te donne la parole pour le jour. Amen. Amen. Amen. Amen. Ah oui, il ne faut pas simplement dire, bon, je suis, voilà, je suis prédicateur, je viens, parce que je connais... Certainement c'est vrai avec le, les projets on, on peut dire beaucoup, mais sinon on a besoin. C'est ce que Dieu me donne la parole pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que quand Dieu vient, il me parle, moi, je sens que c'est à moi qu'il s'adresse. Donc c'est ça dont j'ai besoin, moi, et que je puisse aussi me tenir aussi, mais Seigneur, je dois me remettre en question. Certainement. Je pense que tout prédicateur, je parle de tout dans le Parlement, effectivement, que, qui prend l'appel de pouvoir prendre les scènes d'écriture pour s'éteindre devant les gens pour prêcher, il devrait d'abord se remettre en question. Comment est-ce que je peux aujourd'hui me tenir là la... D'abord, de quelle autorité je me tiens ici pour pouvoir dire que je prêche Parce que l'homme va quand même se poser la question. J'ai toujours donné euh, et, cet exemple, je crois que quand j'étais en Jamaïque, je ne sais pas très bien. Je lui ai dit, regardez un peu pour que nous puissions voir cela. J'arrive en Jamaïque. Je cherche un, un, un bâtiment, ou je, ou, une pièce. Et eh bien, j'ai dit, bon, ben, je frappe les cuissons, ici, ambassade de la Belgique. Et dans mon bureau, quelque part, je mets encore les le, le fichules ici. Ici, donc, l'ambassadeur de la Belgique. Et puis, je prévois, je prends le drapeau de la Belgique, mais je plante là. Je vais mais si dans mon bureau, peut-être que si j'ai l'air de pouvoir avoir... Les gens qui doivent travailler pour moi, je ne que vous êtes des diplomates, parce que bon je suis ambassadeur, et puis je peux aussi avoir des, des, des ceux-là qui travaillent aussi avec moi. Mais les gens pourront venir à cet endroit. Vous savez, les gens qui n'ont pas moi par la connaissance, hein, maintenant ils peuvent venir à cet endroit. J'ai beau et connaître bien des, les, la géographie de mon pays, la Belgique, effectivement, et comment les informations par les journaux, tu peux bien savoir, il n'y a pas de problème, je peux les savoir. Les gens viendront, je peux les informer, effectivement. Mais maintenant, ces gens voudront avoir un visa n'est-ce oui. Quand ils veulent avoir le visa, parce qu'ils peuvent effectivement. Voilà, nous avons vu effectivement euh, sur Internet que pour vous parler, il, faut, il faut payer autant, et puis pour il faut plus il faut tout aussi effectivement pour avoir le visa, ben, il faut venir. Et si moi aussi là, j'ai dit fabriquer effectivement les visas en, en fonction, en forme de, de, de la Belgique effectivement, et là je prends ces visas et puis je j'ai la Ils vont croire. Est-ce que vous me suivez? Oui. Amen. Ils entrent dans un endroit, ils voient un drapeau, et ils voient aussi effectivement que là, monsieur a écrit ambassade de Belgique, et puis il est monsieur l'ambassadeur. Il viendra avec son passeport, et, et là, je mets un tampon dedans, et puis je signe effectivement avec ma signature, parce que moi bon, je suis ambassadeur. Quelque part, effectivement, si. Regardez, c'est peut-être ridicule, mais je voudrais seulement que vous puissiez voir cette image. Quelque part, au fur et à mesure je peux rester là pendant un an deux ans, je commence à me convaincre quand même que je suis monsieur l'ambassadeur. Parce que quand je sors, les gens me font dire, « Bonjour monsieur l'ambassadeur. » Ah oui Après deux ans, trois ans, les gens vous connaissent, non ?« Votre Bonjour monsieur l'ambassadeur. » Et puis je rentre dans les jeux. Monsieur l'ambassadeur, ah bonjour monsieur l'ambassadeur, évidemment. Et puis à ce moment-là, il dit, ah oui, c'est vrai, mais quand même, oui, mais donc, le, le, le, le, le, les désirs d'autorité commencent à pouvoir monter. C'est comme cela que sont les interdits des prédicateurs, frères. Un jour, ils ont pris la Bible, effectivement. Je ne sais pas comment ils ont expliqué, mais ils ont lu. Et puis ils ont dit, oh, gloire à Dieu, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Et en fait, il n'a pas prêché la parole de Dieu. Il a répété simplement quelque chose. Et maintenant, un an est passé, deux ans sont pas, trois pas trop passés. Qu'est-ce qui se passe Ça reste dans votre tête, effectivement, que eh ben, c'est un serviteur de Dieu. Et vous appelez serviteur quelqu'un qui n'est même pas serviteur. Mais c'est vrai, frère, ça vous ça semble bizarre, mais c'est 100% vrai. Quelqu'un qui n'a absolument rien, rien de loin, rien à voir. Vous avez remarqué une chose. Nous venons dans Matthieu, chapitre 11. Tu... Regardez d'abord une chose. Frère et soeur. Lorsque David a pris l'arche qu'il a mise sur le char, vous remarquez une chose Depuis que l'arche était sur le char, qui était à côté de l'arche Isa. Vous avez remarqué mm -hmm. Donc tout le monde qui voyait Isa à côté de l'arche. Qu'est-ce que vous voulez dire C'est un serviteur de Dieu. C'est vrai, mon précieux frère, c'est vrai. Vous vous rendez compte que l'âge était la, la parole de Dieu, était dans la lâche, effectivement, la chose de Dieu. Et Isa s'était là, parce que les hommes savaient que tous ceux qui s'étaient là sont des serviteurs de Dieu. Et ça a eu un moment, depuis le temps qu'on a pris l'âge, là-bas Donc on continue, effectivement. Et oui, et on continue, et oui, tout le monde voit, mais oui, certainement, c'est vrai, Isa est un homme de Dieu. Dieu n'avait pas encore parlé. Mais le peuple s'est engagé. Et ils avancent, ils avancent. Ça a toujours été comme ça avec les gens, jusqu'aujourd'hui. Mais c'est au moment où l'arche a failli basculer. que visa élevé la main pour tenir l'arche. Dieu a dit Je vais maintenant vous montrer. Sur le champ. Or, ça, il n'a jamais fait ça avec un serviteur à l'évite. Jamais, non. Les L'évite, c'est son droit. de toucher l'âge. Il qu'il est appelé pour ça. Là, maintenant, ils se sont réveillés. <rire> Même David dit Oh, quelle erreur nous avons commis. Mais il y en a beaucoup, hein, aujourd'hui, effectivement, ils sortent. Ah, je suis un homme de Dieu, ils peuvent faire 10 ans. Vous savez, en fait, ils sont déjà morts spirituellement depuis longtemps. Mais beaucoup de gens ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Mais un homme ou une femme qui est spirituelle, ils vont le voir. Parce que la parole qui vous donne ne peut jamais changer votre vie. Parce que la parole d'un homme ne pourra jamais changer la vie des Et vous rendra certainement changé mais jamais spirituel. Mais c'est que la parole de Dieu, elle fera de vous des hommes et des femmes spirituels. Là, nous avons l'assurance que c'est Dieu qui Et comme cet homme ici, il, il avait l'assurance certainement que ce que Dieu, euh, ce qu'il était en train de pouvoir faire, parce que depuis longtemps, on l'a compris, effectivement, ce n'était pas lui qui le faisait. C'était Dieu. Regardez comment il parle ici de celui qu'il n'avait pas encore vu, celui avec qui il n'avait pas encore parlé, mais il parle de lui avec une telle assurance, une telle clarté, une précision, qu'il démontre qu'effectivement que cet homme était donc en contact avec celui qu'il a vraiment envoyé. Parce qu'il dit ici, regardez bien, moi je vous baptise tout, il montre d'abord, la limite dans laquelle Dieu l'a placé, lui. Parce que, regardez-moi, frère, baptiser dans l'eau, ce n'est pas ce que Dieu va faire pour vous. Ah non, avez-vous entendu que Dieu a pris quelqu'un et l'a plongé dans l'eau? Non. non! Ça, c'est ce que l'homme va faire avec l'homme. Amen. Sûr, ça. C'est ainsi que vous allez remarquer une chose. Le baptême dans l'eau est un engagement d'une bonne conscience envers lui. N'est ce pas vrai? Amen. Donc l'homme dit Seigneur je t'accepte, je crois en toi, mon âme s'accroche à toi. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Effectivement on prend cet homme là par le prédicateur et on le met dans l'eau. C'est -ce pas vrai ah, oui. Ce n'est pas le Seigneur qui va te prendre mais dans l'eau. Ah, non. non, il ne le fera pas. Il a dit si. Il n'a pas dit, le Seigneur va dire, moi, moi, je vous baptise d'eau. Bon, je le fais. Voilà ce que moi, je peux faire en tant qu'homme. Moi, je peux parler. Est-ce pas vrai ah, oui. Mais c'est lui qui a accompli la parole. Je ne peux pas accomplir la parole. Est-ce que vous saisissez ah, oui. Mais regardez une je... Et je l'ai accepté, je suis baptisé. Maintenant, pour que le baptême et l'engagement que j'ai eu à pouvoir avoir à l'endroit des dieux. Ça c'est ce que je démontre à tous les hommes qu'effectivement c'est à Dieu. Seigneur, moi aujourd'hui je me suis donné à toi. Voici donc devant les hommes ce que moi je fais. Pour toi. Mais ça c'est moi aussi que si je, je le fais aussi pour toi pour que tu saches que moi... J'ai été touché par ta parole et ta parole a fait son travail pour moi. Et maintenant, je vais aussi mourir avec toi comme dans cette écriture. Et alors, qu'est-ce qui qu qu vient par la suite C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans Actes chapitre 2, verset 38. Vous vous souvenez Répentez-vous. N'est-ce pas vrai Amen. Et que chacun de vous soit baptisé.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 Voilà, il dit ici, il dit Moi je vous baptise donc pour vous amener par dépendance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Amen. Moi je ne peux pas faire ce qu'il lui fait. Amen. Alors il dit Qu'est-ce qu'il fait Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, lui, lui, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Moi, je fais le travail de baptiser dans l'eau, effectivement. Mais c'est lui qui vient après moi. Voilà ce qu'il va vraiment faire avec vous. Avec vous qui avez été baptisé, avec vous qui êtes repenti, effectivement, sincèrement, du tout, votre cœur. Écoutez bien cette importance-là, mon frère, ma soeur. Hum. Lui, là, il va et c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Moi, je ne peux pas le faire. Il est plus puissant que moi. Ce n'est plus de mon domaine. Moi, je fais ce qu'il m'a donné de faire. Et la suite, ce n'est pas moi. C'est lui qui le fait. Amen. Moi, je vous prêche la parole. Amen. Je ne peux pas entrer dans ton cœur. Non, je ne peux pas t'échanger moi. Jamais. Amen. Mais lui, oui. Amen. Parce que si la parole est à lui, Amen. et l'esprit suit la parole, Amen. donc il confirme que ce que Jean a dit, c'est la vérité. Ce que vous avez. Et aussi vrai. Donc, Dieu vient réellement aussi pour pouvoir me confirmer Oh oui, cette chose est vraiment vraie, et c'est ce que moi j'ai dit, et je l'ai dit effectivement de cette manière-là, et comme tu l'as cru de la manière dont moi je l'ai dit, voici donc le travail comme l'apôtre Paul le disait. La parole que nous vous avons pensée, vous l'avez reçue. Non pas comme la parole des hommes, mais comme Dieu. C'est vrai, non? Puisqu'elle agit en vous, qui croyez, elle prouve donc effectivement que ce n'était pas notre parole, c'était la parole de Dieu. Elle nous dit: Lui, lui, non, lui, il va, moi, je vous baptise donc pour vous amener à la répentance. Mais lui! Ça, c'est un baptême. Je ne peux pas vous baptiser. Mon frère et ma sœur, moi, je vais vous prêcher la parole de Dieu, mais je ne peux pas vous faire entrer dans le ciel. Amen. Amen. Je voudrais que vous prétiez vraiment attention, frère. Je voudrais que vous saisissiez parce que vous risquez de jouer vous-même avec votre vie, avec votre destination et atteindre seulement l'échec. Et ça, ce ne sera pas la faute de Dieu. Ce ne sera pas la faute de Dieu. Ça sera ta faute à toi. Ce n'est pas Dieu qui a dit aux enfants d'Israël Vous êtes incapables de prendre la terre des canards. Non! C'était eux, eux-mêmes, qui ont dit, vraiment, nous sommes incapables. Le Seigneur a dit une parole, je ne rejetterai point. C'est lui qui vient en Amen. Amen. Donc, même aujourd'hui, mon frère, peu importe le péché dans lequel tu t'es trouvé, même aujourd'hui, peu importe, sauf le blasphème, Très saint. Mais peu importe la taille la grandeur du péché dans lequel tu t'es trouvé aujourd'hui encore, si tu te lèves, tu t'approches de lui, Dieu va te pardonner. Amen. Amen. Amen. Dieu va te pardonner. Que ce soit l'adultère, que ce soit la prostitution, que ce soit même l'avortement, mon frère et ma soeur. Dieu pardonne. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu des émotions. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Pourtant que tu te lèves, toi, Amen. tu t'approches de lui. Parce que croit que le pardon se trouve près de toi. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que le voisin, la voisine, mais tu as péché, tu as fait. Oui, nous tous nous péchons. Amen. Mais je ne veux pas demeurer dans le péché. Amen. Amen. Parce que quand je péché, c'est un que mon cœur à moi, ça ne va plus. Je ne veux pas demeurer là. Je dois m'accrocher. Seigneur, si toi tu ne me pardonnes pas. Amen. Qui pourra me pardonner? Amen. Mais j'essaye une chose qui est, le, pardonne -moi. le pardon, pardonne-moi. Le pardon, c'est toi qui pardonnes. Mon cœur est à toi, attaché à toi. David, vous savez, mon frère, j'aime Dieu. Pourquoi j'ai dit, ne fermez jamais Dieu dans une bouteille. Mais pour il est tellement extraordinaire. Amen. Vous savez, frère, Dieu nous enseigne pour qu'on sorte de nos traditions. Vous vous rendez compte que David, lui, il était marié. Mm -hmm. David était marié. Il avait sa femme à horizon. Et il lève les yeux vers l'extérieur et puis il regarde, il voit qui Bat Séba. Mm -hmm. était marié. C'est pas qu'il faisait que je le j'étais dit, non. Batséba marié à Uri. Amen. Uri, c'était son mari. Quand David a regardé Batséba, pas... alors ah, là, là, là, là, ça ne veut plus dormir. Amen. Vous vous souvenez, non Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il a fait venir, venir, venir, venir, Batséba chez lui, dans sa maison. Donc je vous parlais dans ta gueule, Vous vous faisait la fille, non Amen. Et Uri était vivant. Dieu... Et vous avez remarqué dans le psaume 51 C'était dit, il ne faut pas me regarder comme ça, frère, qu'est-ce qu'il y a Puis vous ne voulez pas me dire Amen parce que est-ce que c'est moi qui ai écrit mmh. mmh. Non. Je ne sais pas s'il y a des pages qu'il faut enlever. Mmh. Mmh. Non. Il faut enlever les pages. Mmh. Non? Non. Dieu l'a fait écrire parce qu'il savait ce qu'il disait. Amen. Amen. Sinon, sinon, on pouvait omettre ça sans écrire. Mais il a écrit. Écoutez bien, David était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et l'œil de Dieu sur David était différent par rapport aux autres. Amen. Amen. Amen. Parce que David était tué sur les champs. Mais Dieu l'a enlevé. Nous avons un Dieu extraordinaire. C'est pour ça que nous sommes restés dans nos pensées traditionnelles. On ne doit jamais enfermer Dieu. Il faut simplement que celui qui est de Dieu puisse vraiment dire Seigneur, ce n'est pas ta grâce. Amen. Amen. Et ne pas jeter un œil de, ju de jugement sur l'un pour l'autre parce que nous sommes tous ou pas. C'est vrai ou pas, Amen. pas Amen. Et ce qu'il a encore fait, non seulement il a pris la femme du riz, mais il a tout fait pour que le riz soit tué. Amen. Vous connaissez quand même l'écriture, mais ce ah, n'est pas les fessiers qu'il a mis. Dieu l'a mis. Oui. Alors, quand cet homme ici s'est mis devant Dieu pour se répandre, oui. quand il a commencé à pouvoir, vous savez, un fils de Dieu ne reste pas dans le bas. Amen. Ah, Amen. Amen. Amen. Cette fois les justes tombent. Amen. Amen. Cette fois, les amis. Amen. Amen. Ah, quand les gens attendent ça, oh l'IFC, il, il est en train de pousser les gens. Je poussais quelqu'un ici. C'est l'écriture, non Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas Dieu. Ils sont tellement charnels qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à pouvoir saisir. Tu sais, le problème, c'est qu'on est tellement chardés, tellement dans la tradition. Que quand Dieu, maintenant, commence à pouvoir maintenant manifester ce qu'il est, pour que nous comprenions, effectivement, la grande frère et sœurs, Qui est bon parmi nous Il n'y a pas de bon. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Il n'y en a pas Amen. Le seul qui est vraiment bon. Amen. Amen. Dont la bonté est la bonté. Amen. Amen. Donc, la miséricorde, la miséricorde. Il a dit, je sais, Parce que nous ne connaissons pas, nous comprenons, nous n'avons pas saisi ces dieux, frère. Il faut que nous les saisissions, que nous sachions quand on parle qu'il est miséricordieux, qu'on comprenne ce que cela fait. Est-ce que le Seigneur Jésus est Christ a dit, dit n'avez-vous pas entendu que je prends plaisir, je prends plaisir, je prends plaisir à la miséricorde. sont trouvés dans... et depuis quand il quand il priait, quand il s'est répondu devant Amen. Dieu, c'est pour voir qu'il aimait son Dieu. Amen. Amen. Donc on va le dire, le psaume 51, c'était qui là dans, Frère, Il nous avait envie de dire, il ne faudra pas que Satan vous maintienne un plus. Oui, il ne faut pas que les traditions des hommes et des femmes viennent effectivement vous bloquer dans la marche avec Dieu. On doit avancer avec Dieu. Et vous avez bien ici, l'Epsom 51 dit, c'est lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Batseva. Vous voyez, c'est qui, hein C'est la Bible, c'est pas moi. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Il dit.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 Voici, je suis la vérité, ma mère m'a connu la vérité le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi. Purifie-moi avec les eaux et je serai plus Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Cet homme savait parler à Dieu. Cet homme savait comment se répandir. Et il dit Mais annonce-moi la l'église et la joie. Et les eaux que tu as brisées, c'est le jureau détourne ton regard de temps, mes péchés et face toutes mes iniquités. Ô oh Dieu, aie en moi interpille. Rénouvelle-moi l'esprit de disposer. Ne me réjouis pas loin de ta face. Ne me pas ton esprit saint. Mais rends-moi la joie de ton salut. Et que esprit de bonne volonté de me soutienne, J'enseignerai tes voix ce qui transgressent. Et les pécheurs devaient le droit à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut. Délivre-moi du sang versé. Vous l'avez entendu? Amen. Et ma langue. Célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche ouvrira ta louange. Si tu avais voulu les sacrifices, tu t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne devais pas un cœur brisé, compris. Réponds par ta grâce et bien fait, sous sillon. partit les murs de Jérusalem. Mm -hmm. Alors tu as, bien, as -tu des gars de sacrifier les judices. Tu le comptes émiter tout en entier. Alors au fera de l'eau, sur ton hôtel. Amen. Amen. Donc l'homme, c'est réellement aussi... Réponds devant Dieu. ce qu'il a nous réellement faire en priorité Et vous connaissez la vie et La manière dont le Seigneur a eu à pouvoir agir à la droite de David et, et, et, et de <rire> l'Anti. David est un homme selon mon cœur. Et dans la situation dans laquelle David s'est trouvé, les scènes d'écriture nous ont réellement témoigné qu'il n'est pas resté réellement dans là où Satan venait avec le bateau pour taper. Tu as fait, tu as fait, tu as fait. Il dit Seigneur, je ne m'en sors plus, je ne sais plus, je ne pense pas que je vais encore trouver. Non, cet homme se relevait. Amen. Il a tourné sa face vers le Seigneur. Il s'est répandu, effectivement, sachant que Dieu était miséricordieux. Pardonnez, mon frère et ma soeur. Il n'y a point de péché que Dieu ne peut pardonner. Amen. Amen. Peu importe l'état dans lequel tu t'es trouvé, dans quel péché tu t'es trouvé. Mais aujourd'hui encore, Dieu pardonne. Aujourd'hui encore, Dieu ramène. Parce que le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, a été versé. Alors quoi des temps Pour que réellement que. Tous tes péchés sont aussi effacés pour autant que toi tu puisses croire que réellement que ton péché à toi, Dieu l'a déjà pardonné. À la croix des Colombes, il l'a pardonné. C'est pourquoi nous nous réalisons que lorsque nous lisons la parole de Dieu, comme cet homme ici, Jean-Baptiste nous le fait savoir, effectivement, il dit que moi je vous baptise, effectivement, pour vous amener à la répentance. Sur et certain, c'est un matériau, parce que l'homme qui, qui vient effectivement au Seigneur, il ne vient pas comme ça, il doit aussi se réagir, reconnaître effectivement ce qu'il a eu à faire, et avoir conscience aussi que le Seigneur pardonne. Et si le Seigneur a pardonné, vous des passeurs, et comme nous l'avons aussi entendu, sûr et certain, hein, hein, qui, ce que Dieu a pardonné, il ne s'en souvient plus. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne peut s'en souvenir, quand toi tu viens de lui rappeler. Amen. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mais puisque Dieu ne demandait de pas. Mmh. Tu as confessé. Mmh. Et Dieu t'a pardonné. Si Dieu t'a pardonné, c'est que toi, avec Dieu, tu n'as plus de problème. Amen. Mmh. Mmh. C'est que ton péché n'est plus dans la pensée de Dieu. Amen. Mmh. Mmh. Mais si toi, tu viens encore lui rappeler. Seigneur, je me pose la question si tu m'as vraiment pardonné de ce que j'avais volé les portefeuilles ici-là. Ah, maintenant, tu lui rappelles encore davantage que le péché, les portefeuilles, toi, tu n'as pas cru que Dieu t'a pardonné. Donc il est là. C'est toi qui ramène. Vraiment. Mais quand tu as déjà confessé, Dieu t'a pardonné. Amen. Maintenant, attends-toi maintenant ce que maintenant, Dieu maintenant facilement aussi son œuvre en toi. Puisque toi, tu as dit, Seigneur, je le fait. Amen. Maintenant, Dieu doit maintenant il m'a te montrer que j'étais pardonné. pardonné. Rends-moi la joie de ton salut. Amen. Amen. Amen. Ça, tu peux pas te le remettre, toi. Amen. Amen. Confesser, tu peux le faire. Amen. N'est-ce pas vrai amen. Pardonner, il ne veut pas te pardonner. Le pardon, c'est Dieu qui pardonne. Donc, quand il pardonne, effectivement, il réchauffe. Amen, amen, amen. Et ça, vous savez... Quand si on est sincère avec Dieu, Amen. on obtiendra toujours Amen. Et de la part de Dieu. C'est donc on lui demande. Amen. Il faut que chaque enfant de Dieu comprenne que la Bible dit Le pardon se trouve auprès de toi. Amen. Alors, ces sentiments de culpabilité qui revient toujours quand tu as confessé n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est l'ennemi qui te mettait à l'esclavage pour que tout le temps tu Mais Tu as fait, tu as fait, tu as fait. Mais quand tu as réellement reparé comme cela ce droit devant le Seigneur. Dieu est saint. Et tu as... Alors il dit, c'est lui, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Quand toi, tu as été baptisé dans l'eau. Tu as dit, Seigneur Jésus, maintenant moi, je montre effectivement que je crois vraiment en toi. Sinon, cette foi que toi tu as, elle est une foi qui est conforme. Lui, et que Dieu la l'accueille effectivement en te regardant. Que la manière dont tu t'y réponds, tu te donnes effectivement que tu es vraiment conforme, tu l'as fait conforme à ma volonté. Pas comme tu le pensais, mais comme moi je le voulais. Dieu doit maintenant aussi parler. Parce que l'homme t'a baptisé dans l'eau. Ça, c'est les choses que toi tu as fait devant les hommes, effectivement. Mais maintenant, Dieu doit maintenant aussi dire aux hommes, témoigner effectivement que celui-ci, celui-là, Vraiment, vraiment, vraiment, il est à moi et il a fait ce que je lui demander comme il fallait. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire Parce que ce n'est pas l'homme qui. Même si je prie pour toi, les saints, c'est pas moi qui te baptise, le esprit. Non, lui doit griller. Maintenant, j'accepte ça. Amen. Amen. Et c'est lui qui te baptise. Saint-Esprit pour maintenant témoigner que oui celui-ci est vraiment à moi il, il a vraiment ouvert son cœur il a vraiment vomi le monde il a vomi effectivement tout ce qu'il avait tout ce qui faisait sa vie passer il n'en tient il, il il, il il, il même plus il n'en veut même plus est-ce que vous me suivez donc, il a promis cela. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu... Moi, je dois aussi, aussi rendre le témoignage de lui. Que ce qu'il dit, ce qu'il a fait, effectivement, est conforme à moi. Alors, je dois parler. Je dois aussi témoigner aux hommes. Que celui-ci vraiment le mien. Vous voyez la différence effectivement qu'avait le peuple d'Israël avec sa nation, vous connaissez déjà non. La circoncision, vous, vous souvenez non Amen. Comment Dieu a fait pour Abraham effectivement Donc chaque homme, chaque, chaque nation pouvait savoir que celui-ci est dans l'alliance de Dieu par la circoncision. Tous les autres mâles étaient ainsi conscients. Oui c'est vrai, ils étaient ainsi conscients parce que pour eux ils ne savaient pas si c'est la circoncision. Mais c'est Dieu qui s'est révélé à Abraham pour la circoncision. Donc quand on le voyait par Dieu, il dit, mais certainement, cet homme ici, il appartient au tribunal d'Israël. Il n'est pas des nations. Parce qu'il avait un signe des différences. Regardez la suite. Il dit une chose. Il dit, oui, oh frère, ça fonctionne, mais ça prend lui, nous connaissons. De toute façon, nous connaissons pas Oui, Il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. N'est-ce pas vrai Mais ah, oui. qu'est-ce qu'il dit par la suite et ça c'est tout à fait extraordinaire, frère. Jean-Baptiste, effectivement, par la parole qu'il pouvait prononcer, il parle, il parle effectivement, il dit, il montre vraiment la manière dont Dieu va faire les choses, et puis il dit, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, et ça c'est 100% vrai. C'est met non Amen. Et puis les Seigneur l'a prouvé. C'est vrai, frère. Amen. Vous connaissez les jours de Van Gogh Amen. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit Amen. Vous vous souvenez encore Amen. Et Amen. toute la maison d'Israël. Parce qu'il a dit, regardez bien, dans l'acte 2, je le dis avec vous. Acte 2. Et ici, acte l'acte 2, tu vois, c'est Voilà. Acte 2, verset 32, et dit c'est Acte 2, 33, 10. Vous y êtes Il dit, dit c'est ce Jésus dont c'est Pierre qui parle. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 33 dit, élevé par la droite des dieux, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et lui, il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. C'est ce que la, le, le, le, le prophète ici, Jean Baptiste, disait ici dans Matthieu chapitre 3. Il dit Lui, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. N'est-ce pas vrai Amen. Et puis vers le bas, qu'est-ce qu'il nous dit Et puis il dit Lui là, il vous baptise du Saint-Esprit de feu. Il dit Il a, il a son vin à la main. Alléluia. C'est merveilleux ça, mon frère et ma sœur. Il dit, lui, pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Il a son vent à la main, lui. Et puis il dit ceci, il dit, il nettoiera son nez et amassera son blé dans le grenier. Il dit, il a son vent à la main et il va nettoyer son nez. Vous savez ce que c'est qu'un nez? Vous savez ce que c'est que le vent bon. Dans le livre de Ruth au chapitre 3, je veux dire à la fin, Ruth sait bien avant ça, maintenant. Vous pouvez passer au juge, si vous voulez, sur le livre, au chapitre 3. Le au chapitre 3, et verset 1, Naomi, sa belle-mère lui dit, Ma fille, je voudrais vraiment assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Vous connaissez les circonstances, non oui. Ok, le verset 8. Et maintenant, Boa. Avec les servants desquelles tu as été, n'est-il pas notre parent Donc il a le droit de rachat. Vous vous souvenez La question là et puis il dit, voici, il doit vanir. Vous entendez ça Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Vous avez entendu donc, il doit vanir les orges qui sont dans l'air. Donc, l'air, c'est l'endroit où on amène hein, les gerbes, effectivement. Les lieux où on doit vanir. Vous me suivez oui. Les lieux où on doit vanir. Nous allons voir dans cette question. Et quand tu es parlé de l'air, effectivement, il s'agit d'un endroit où on amène de l'herbe. En l'occurrence, effectivement, des gerbes de blé. do something. Au chapitre 13, je pense, c'est ça. Oui. Oser au chapitre 13. Ou bon, il est en partie de verset 3, je pense. au chapitre 13, verset 3. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin. Que nous avons la partie de la Lorsque Ephraim parlait, c'était une terreur. Il s'élevait donc en Israël, mais il s'est rendu coupable par mal pêcher, et des morts mort. Maintenant, il continue à pécher. il se font avec leur argent des images en métal fondu, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient pèsent le coup. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin. Vous suivez? Et puis il continue, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Le verset dit, comme la balle emportée par les vents hors de l'air. Vous suivez oui. Comme la balle emportée par les vents hors de l'air. Donc l'air est un endroit propice effectivement dans lequel l'air vient par ici pour pouvoir arriver à pouvoir passer comme dans une sorte de vallée. Parce que c'est un endroit où on amène effectivement les gerbes pour arriver à pouvoir faire un travail. Et pour faire ce travail, effectivement, il faut avoir un instrument qu'on appelle le vent. Cet instrument, le vent, effectivement, c'est comme une sorte de fourche. Vous savez, une fourche, c'est comme la fauchette. La fauche, effectivement, c'est plus grand que la fourchette. Et après, ce que... On peut comprendre effectivement, à Israël, et comme ceux qui et ça devait avoir au moins six dents pour pouvoir bien saisir effectivement. Et à quoi cela servait en fait Eh bien, on a mené euh, les blés, parce que si vous savez, vous voir effectivement comment euh, le champ de blé est. Lorsque les blés euh, poussent, effectivement, il y a des tiges. Il y a des tiges. Puis on rassemble effectivement les herbes, ça c'est si on les fait à, à la maturité, -à quand ils ont aussi à terre, en traité, puis c'est si vous les amène effectivement dans cet endroit-là qui est réservé pour cela, on fait l'abattage, on appelle l'abattage des l'abattage effectivement, et maintenant, c'est la plupart du temps c'était dans une vallée, vous savez ce que c'est une vallée, mm -hmm. quand vous êtes dans une vallée, alors vous sentez maintenant effectivement la force du vent quand le vent passe. Vous comprenez Amen. Alors maintenant, celui qui doit vaner, il doit se tenir de sorte que le vent passe par ici, il prend la fourche, vous suivez Amen. Il soulève en l'air, il a d'abord frappé là, il soulève en l'air, quand le vent passe, qu'est-ce que le vent fait Le vent sépare la balle, le blé, avec la balle. Et celui qui a la fourche à la main, s'il si ne le fait pas, le blé ne sera pas séparé de la paille. Et lui, il sait effectivement à quel moment il faut le faire, parce que au moment où il faut le faire, c'est le moment où il y a du vent. S'il n'y a pas de vent. La balle ne va pas Amen. Amen. Aussi longtemps que tout est calme, mmh. Amen. on ne peut pas le faire. Alléluia. Il faut Amen. attendre effectivement que les vent commence à souffler. Amen. Alors quand ils sentent que le vent vient, il prend le vent à la mer. Amen. Amen. Amen. Amen. De le vent. Il soulève la fourche, il jette en l'air, le vent vient, la paille est partie. Amen. Amen. Amen. Oui. Maintenant, c'est vrai, regardez, quand nous lisons cela, il est parlé de la paille, n'est-ce pas vrai Et le blé aussi, n'est-ce pas Michel, chapitre 2. Michel chapitre 4. Verset 11, il dit. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Vous avez trouvé Miché Verset 1 il dit, maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Par la l'Israël, non Micheka, vous l'avez trouvé, mon frère. Vous n'avez pas trouvé Micheka. Miché, c'est juste après Jonas. Toi, frère Jonas. Michère chez moi, mais c'est juste après le Miché, juste après Jonas, c'est. Miché, chapitre 4. Et verset 11, je veux dire il dit, maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées disent -elles. Donc, on parle d'Israël. Donc, donc, ces nations disent qu'Israël soit profané. Et puis, il dit, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Verset 12. Mais, elles ne connaissent pas les pensées de l'éternel. Amen. Et puis continue, elle elles ne comprennent pas ces dessins. Elles ignorent. Et lui, le Seigneur, il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Amen. Amen. Oh, oh. <ICH> bah, que Dieu nous accorde la grâce. Il faut s'accrocher, mon frère. Amen. Amen. Ce n'est plus le temps de lait maintenant. C'est le temps où nous devons maintenant recevoir la nourriture. Pour des hommes faits. Il faut saisir pour pouvoir avancer comme il faut. Alors vous avez remarqué qu effectivement que quand il est parlé déjà au mais il s'agit maintenant des hommes. C'est écrit. Amen. Ils n'ont pas connu la pensée de l'Éternel. Ils ne sont pas réalisés qu'ils ont rassemblés comme des gerbes dans l'air. Amen. Parce qu'ils doivent aller, c'est vrai, non Maintenant, retournons dans Matthieu chapitre 3. Comme Jean-Baptiste disait, il dit Oh, lui, il a donc son vent à la main. Hein? Il va nettoyer son air et il amassera son blé dans, son, dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'est Amen. Amen. Mmh. Mon frère et ma soeur, je voudrais votre attention. Regardez ce qui se passe ici. Ce que c'est le Seigneur lui-même. <coughs> qui a le vent à la main, donc l'instrument. Cet instrument sert à pouvoir séparer. nest pas c'est à ça, ça, ça que ça sert. Et celui qui les tient dans sa main, c'est lui-même. Amen. Oui. Donc quand il met, c'est parce qu'il veut faire quoi il veut séparer. séparer. il permet que le vent vienne. Amen. Et il Amen. met réellement son ventre Amen. pour l'élever maintenant. Pour que réellement la séparation est bien. Ceux qui peuvent résister à lui. Amen. Quand Dieu sépare. La séparation Allez, Il faut qu'il y ait un mouvement qui vient Pour que Dieu témoigne effectivement que. Regardez dans la balance, tu étais léger. Amen. Vraiment. Mais vous avez remarqué une chose. La balle était toujours accrochée La balle, accrochée pas problème. Vous avez remarqué Et il disait effectivement que. Moi, je fais partie. Je fais partie du blé. Là où le blé ira, mais sans l'ombre d'un doute, je devrais y aller aussi. Est-ce que vous voyez Mon frère, il est Viens, bon. s'il te plaît, mon frère. Viens vite. Je suppose que je pense que ça doit être dans mon bureau ici, à moins que je l'ai amené. L'autre fois, j'ai demandé que tu m'appelles à faire des pieds de blé. la paix, ça se trouve encore là-bas. Je vais vous montrer quelque chose. pour que vous puissiez voir. Donc, la balle est, est, est vraiment accrochée. oui, elle fait partie du blé. N'est-ce pas vrai Elle peut même dire que nous sommes tous un. C'est vrai, frère. Mais regardez bien, vous allez voir, effectivement. Elle dit, mais nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Merci, mon frère. Et bien voilà, il ne gère pas, c'est ça. Et voilà, voilà, et c'est que vous voyez, mais ça c'est, vous voyez, c'est et, et là je vais prendre là, le terrain ici pour pouvoir, pouvoir faire sortir, il faut que je trouve un avec qui elle se trouve, S'il y n'y a rien d'un, c'est qu'il y a là, c'est un problème, hein. ah oui, y suis, il y a un qui se trouve, là je pense que c'est ça, mais je... mais il y a un qui se trouve, ah oui, je doit se trouver, quand même, parce que je que j'ai à mais c'est vrai qu'il faut que je trouve ce qui s'est trouve des temps. Ah oui, il faut que je trouve quand même les blés. Non, non. Ah oui, attendez, je dois trouver mon Dieu. Au ah. moins que ce soit vraiment sec sec, et que je ne puisse. pas ah, attendez, Je pense bien. Que... Et voilà le blé quand même petit. Hein. C'est vraiment, c'est pas ma faute. Hein. Il est aussi accroché là-bas. C'est ça le problème. Il est tombé, tombé j'ai ouvert tout à l'heure, c'est tombé. Moi, je vais vous montrer quand même. C'est petit quand même, c'est trop petit. C'est trop petit, c'est à l'intérieur. Et ça, ce que vous voyez, en fait, ça, c'est la balle. La paille. Vous voyez, ça, c'est la paille. Vous voyez, ça, c'est la paille. Et normalement, les blés. Il est dedans, mais il est petit, s'il plaît. Je ne sais pas très bien si c'est encore trop petit. Je ne sais pas Je, je vais avoir le plus gros d'Adam, mais je ne vois pas. le le plus gros qu'il attend. Frère, frère, il France, Viens un peu me chercher pendant le temps que moi je suis ici. Et tu trouves, toi, les. Je pense. Ah, tu trouvé. Ah, ben voilà. Ça, c'est gros. Hein, mais voilà. Ah, ben ça, merci beaucoup, frère. C'est celui-là. Merci beaucoup. Et voilà, ça, c'est le blé. Hein. Vous voyez, ça c'est le blé, ça c'est le Vous avez? Alors ça c'est, hein, ça c'est la paille. Et vous avez remarqué que la, la, la, la, la paille est toujours accrochée au blé comme ça. Vous voyez bien? Vous avez bien? Hein? Donc toujours, donc le, le, le, la, la paille est toujours là, et est blé toujours à l'intérieur. Vous aurez l'occasion de le voir, de, de, vous aussi vous le voir tout précieux. Et donc, donc quand on voit euh, la balle avec euh, euh, la paille avec les le, le blés, on voit qu'ils sont vraiment très attachés. Et en plus, en plus la, la paille couvre bien les blés. Il dit, toi blé, partout où tu vas aller, je m'accroche. Vous voyez ça Et c'est dit, mais en tout cas ici, moi quand on me regarde avec les blés, nous sommes un. Vous voyez mais maintenant, le, Amen. le maître, il, Amen. Vient, Amen. il dit, je veux vous prouver cette que c'est Parce que pour être un, Amen. il faut avoir la même nature, Amen. Amen. la même consistance. Même, même si Amen. tu as conscient, oh. que toutes les églises aujourd'hui disent que nous sommes des dieux, ils ne sont pas toutes des dieux. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. c'est sûr et certain, les dominations peuvent dire que nous connaissons, nous, nous avons la parole, nous avons la Bible, effectivement, mais nous ne sommes pas l'église de Dieu. C'est pourquoi le catholique, aujourd'hui, parle effectivement que oui, il faut qu'on soit dans l'écuménisme. Prêtez bien attention, mon frère, à ce que nous entendons maintenant. On soit dans l'écuménisme, effectivement, qu'on puisse arriver à pouvoir montrer que Jésus, qui notre Seigneur, a dit que nous devons être tous unis. C'est pourquoi on comprend les gens ils reviennent parce que le mot central c'est Jésus maintenant la Bible nous dit une chose Elle nous a dit effectivement que c'est lui qui baptise qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu et puis après il nous dit il a son vent à la main n'est-ce pas vrai? et l'Écriture nous fait savoir que lui, il va prendre son blé dans son grenier. Ce qui veut dire qu'il doit enlever, effectivement, la paille. La paille, effectivement, comme la paille, qui est attachée, effectivement, au blé. Au blé. C'est pas vrai. Donc, il faut qu'il puisse arriver à pouvoir, parce qu'il ne peut pas amener tout ça dans les greniers. Même si ceci est accroché à tout ce qui est ici, et, et là, c'est peut-être le chemin ensemble, ensemble, ensemble, ensemble, jusqu'à arriver plus haut là, plus haut là, là Mais Dieu dit, mais même si tu as fait le chemin ensemble, Amen. dans mon vieillet, tu ne vas pas Amen. entrer. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi Regardez ce qui est merveilleux, frère et soeur. C'est là que vous devez comprendre, vous, mon frère, vous, ma sœur, l'importance de, quand vous venez ici, du baptême du de Saint-Esprit. Amen, Amen. Le Saint-Esprit que le Seigneur te donne, c'est aussi quoi Un signe de la Amen. séparation. Amen. Oui mon frère, la Bible dit que le Saint-Esprit est un sceau Amen. Je vais vous poser la question mon frère et ma sœur. Pourquoi est-ce que quelqu'un doit mettre un saut sur quelque chose Vous avez entendu euh, l'exemple donné <rire> notre frère Marlon Dans un temps, on élevait les vaches, effectivement, et puis c'était dans les ranches. N'est-ce pas mm -hmm. Alors, on devait faire sortir les vaches pour les laisser dans la prairie pour qu'ils puissent arriver à pouvoir monter, effectivement, parce que dans les ranches. On les gardait, effectivement, pour tout le reste, c'est bon, il faut y Donc, chaque euh, propriétaire avait quoi Avec sa marque. Mm -hmm. Mm -hmm. La l'avez entendu, Même ici aussi, hein? chaque éleveur a sa marque. Pourquoi il met sa marque Mais pour faire la différence. Amen. Parce que s'il n'a pas de marque, on va dire, mais il appartient à qui Ça veut dire que dans le groupe, effectivement, là où il a mis sa marque, effectivement, c'est pour dire que ceci ne peut pas se mélanger avec ça. Amen. Donc ceux-ci sont séparés, ils sont mis à part. Amen. Et quand on le regarde, effectivement, on dit, mais ceci n'est pas à moi. Est-ce que vous me suivez? Amen! Amen. Yes. Pourquoi? Pourquoi la marque doit être mise en fait? Parce que Satan a des siens. C'est sûr et certain. Oui. Le sceau doit être posé. C'est Satan à les siens. C'est sûr et certain. Et aussi ceux de Satan, qu'est-ce qu'il fait Il met la marque. La Bible nous parle de la marque de la bête. Donc cette marque est bien placée là. Et tout ce qui appartient à, à Dieu ne peut pas être mélangé. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu effectivement, que Dieu puisse arriver à pouvoir poser ce qui est traduit dessus pour qu'on puisse savoir et que la, la première elle-même, effectivement, si elle a se regarder et dit non, il y a quelque chose de différent, ce que moi je suis, ce que moi j'ai, j'ai un autre propriétaire, tu n'appartiens pas à l'autre. Non, oui. il y a une différence. Donc toi mon frère et toi ma soeur, parce que dans ces temps dans lesquels nous vivons, le message que nous avons entendu dans la Bible, effectivement. Dans le chapitre du président, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait Sortez du milieu d'eux. Ça veut dire quoi C'est une séparation. Mm -hmm. Donc, Dieu te sépare, toi, pour te mettre à part par rapport, effectivement, aux autres. Mm -hmm. Mais maintenant, mon frère et ma soeur, pour que tu sois sûr et certain que tu es vraiment séparé totalement, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe Merci, mon frère. Oh, merci. Merci. Ah, oh, merci frère. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe effectivement Regardez, il se passe une chose que toi, tu dois être sûr et certain que le saut de Dieu, c'est-à-dire que ce qui témoigne carrément que Dieu montre qu'effectivement que je lui appartiens et que je ne peux pas être mélangé avec les uns comme les autres, ce saut a été posé sur moi. Écoutez-moi très bien frères et sœurs. Aussi longtemps que ces sauts n'a pas été posé sur toi, ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu n'es pas encore séparé. Naturellement, tu es sorti des églises, tu es séparé naturel. Mais la séparation n'est pas naturelle. La séparation est spirituelle. Et ce n'est pas toi qui te sépare. Mais c'est Dieu qui te sépare Amen. Amen. les uns comme des autres. Amen. Amen. Et quand Dieu t'a séparé lui, il doit certainement poser son chemin. C'est la Bible dit, non Il dit une chose, je crois, dans Ephésiens, au chapitre 1, Christ, hein, au chapitre 1, ça, au chapitre 1. Nous allons terminer. au 1, il dit, une chose. Il dit. Éphésiens, je ne pas c'est là. Je crois ce que c'est Éphésiens, je, je, ce je, je, ce je mmh. Nous avons passé 12 jours. <coughs> Afin que nous servions à, à, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Il En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, L'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, regardez, mon frère, ce que le Seigneur, notre Dieu, montre que nous sommes sa possession, sa propriété. Il doit poser réellement ce qui démontre qu effectivement que ça c'est le saut à lui qui démontre que ceci lui appartient. Et quand ceci lui appartient, regardez ce qui se passe, mon frère ça. Aussi longtemps que tu as fait ta marche à toi en disant je l'ai reçu, je le crois comme mon sort personnel, et puis la sanctification doit passer. Frères et sœurs, vous le savez très bien tous que Dieu n'est pas encore là dedans dans la chose. Non. C'est un travail qui s'est fait simplement par le Saint-Esprit. Mais pour que Dieu soit dedans, il faut que réellement que maintenant, lui descende par le baptême du Saint-Esprit. Et quand il descend par le baptême du Saint-Esprit, tu vas voir, toi mon frère, toi ma soeur, comment ta propre vie à toi, elle te poussera à pouvoir te séparer de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit descend en toi, la séparation a eu vraiment lieu. Amen. Amen. Tu es séparé du monde, de la convoitise du monde. Parce qu'aussi longtemps, mon frère, que le Saint-Esprit n'est pas là, tu es toujours moderne. Amen. amen. Vraiment, amen. <rire> Mais c'est sûr et ça. Les choses du monde auront toujours la pression sur vous. Tu peux chanter, c'est bien. Tu peux prier, c'est bien. Mm -hmm. Tu n'es pas encore arrivé. En mm -hmm. Tu peux t'asseoir ici, certainement, c'est vrai. Dieu peut manifester sa puissance ici, certainement, c'est vrai. Mm -hmm. Et si vous êtes sincère, vous savez, frère, que Dieu peut le faire, mais votre nature est toujours charlée. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça. Mm -hmm. Et vous savez ce qui va se passer si cette nature reste toujours comme cela, un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, vous allez partir. Vous pouvez écrire ce que vous entendez aujourd'hui. Si votre nature, que ce soit papa, que ce soit maman, que ce soit cousin, ou beau-frère, je ne sais pas moi qui c'est, si votre nature, si ce saut n'est pas posé sur vous, vous savez pourquoi? Parce que Dieu va faire les tri. Il Amen. va certainement le faire. S'il le fait dans le monde, la Bible dit que les jugements commencent d'abord par la mort de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous l'avons entendu au début, frère, il faut que vous écoutiez, que vous compreniez ce que Dieu veut de vous. Amen. Certainement, c'est vrai. Nous nous réjouissons de ce que la présence du Seigneur est là. Pourquoi vous vous réjouissez Quel est le but de la présence du Seigneur ici Quel est le but Regardez les frères. Quel est le but Hier nous avons chanté sur la joie. N'est-ce pas vrai Amen. Et aujourd'hui comment ça se passe est Si le son n'est pas parti, Jour, vous vous révolterez contre ce qui s'est passé. C'est pas moi. Non. La Bible dit le méchant ne pourra pas résister. Amen. Amen. Ce sera pas. Vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre, de frère. Si nous avons encore de nos liens familiaux, pour lesquels je viens là parce que c'est ma mère, c'est mon père. Nous en avons vu les frères et sœurs qui étaient ici parce que mon père et ma mère étaient là. N'est-ce pas vrai Amen. Par contre, si mon fils c était ici et cela, où sont-ils aujourd'hui Vous avez chassé Non. Oh. Juste un vent. Amen. Juste un vent. N'est-ce pas vrai Amen. Amen. Aujourd'hui, vous êtes là. Nous nous sommes réjouis. N'oubliez pas de dire, mais hier, frère, c'était différent d'aujourd'hui. Et Dieu est toujours... Qu'on peut mettre pas de rapport, frère. Amen. Dieu a une façon de pouvoir parler et il sait ce qu'il dit. Amen. Ce qu il ce qu'il fait. Amen. Il nous connaît, frère. Amen. Il nous connaît. Amen. Il y a peut-être trois ou quatre saints qui ont saisi. Tous on a dit amen ici, non Mais si vous avez compris. Ils avaient saisi effectivement ce que Dieu a fait ici, ici, dans cet endroit. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont saisi. La preuve, ce que vous allez voir dans les jours à venir, que c'est triste, mon frère et ma soeur. Oh, c'est vraiment triste. Quand Dieu a eu à pouvoir agir les jours de Pentecôte, dans Pierre et dans Jean, comment était leur vie, lendemain? Comment était leur zèle pour Dieu? Mais quand Dieu a agi parmi les enfants d'Israël dans le désert où il était effectivement, à peine sorti de la mer rouge, à peine sorti de la mer rouge, vous savez, quand ils sont ils ont chanté les cantiques et fait les tambourins. mais quelques mètres plus loin. Quelques mètres plus loin, vous vous souvenez encore? Hein quelques mètres plus loin, s'il vous plaît, frère et sœurs, Mettez-vous en les Il a son vent à la main. Amen. La Bible dit qu'il nettoiera son air. Amen. Amen. C'est sûr et certain. Amen. Il va nettoyer. Quand Dieu nettoiera, Amen. où est-ce que tu sais? Nous avions entendu parler que Dieu Tout-Puissant agit, confirme sa parole, délivre effectivement. Moi, je l'ai vu. Amen. Vous l'avez vu aussi. Amen. Pour ceux qui ont eu les yeux, ils l'ont vu aussi. N'est-ce pas vrai? Est-ce que vous avez compris pourquoi il a fait? Amen. Nous prions pour que pendant ce temps dans lequel nous nous trouvons, Écoutez, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Et en sortant de ces réunions, si tu es vraiment un enfant de Dieu, c'est là que tu vas voir ce que tu vas produire comme vous. Quand ces réunions ici, c'est bien de dimanche. Quand nous allons sortir, c'est là que tu vas t'asseoir et t'examiner pour te poser la question. Seigneur, est-ce que je suis... L'un d'entre eux où je suis comme la paille qui s'accroche au blé. Parce que j'accompagne. La paille, elle accompagne effectivement. La différence, c'est que la paille qui peut la mettre dans la terre, elle ne produira rien. Amen. Amen. Elle peut s'accrocher, elle ne va rien produire. Amen. Vous prenez le blé. Le blé, vous la mettez dans la terre, elle va donner. Amen. Amen. Amen. Vous pouvez tout faire avec la paille, même mettre du, c'est pas moi des, des, des, des anglais, davantage, et il ne va rien donner. Même s'il la accroché au blé. Mais quand vous prenez le blé, vous le trempez dans la terre. Je vais vous montrer une chose plus loin, vous avez remarqué, regardez-moi s'il vous plaît, tous. Dans Jean chapitre 15, vous avez remarqué que le Seigneur dit. Et qui ne porte pas ça tout sarman qui est en moi et qui ne porte pas de fruits ça a vous avez la maquise non il dit je suis les seuls ça c'est les seuls les seuls non les sarman sont sur les seuls il dit tout sarman qui est en moi et qui ne porte pas de fruits alors, couper, j'étais au feu. N'est-ce pas vrai? Oui. Vous voyez, où vous frère, ça c'est un l'oranger. Oui. Vous pouvez greffer des citronniers sur l'oranger. Vous savez ça? Oui. Vous allez greffer des citrons, des branches de citron, oui. sur l'oranger. Quand la sève qui est dans l'oranger oui. monte, oui. effectivement, je vais maintenant regarder pour deux minutes ça c'est l'oranger ça c'est la gueule de la branche effectivement du citron de cet oranger ici les branches qui vont pousser sur elle sur les branches de l'orange la sève qui va monter ici et va nourrir et les branches de l'orange et aussi les branches du citron les citrons va-t-il produire les oranges ah. Il peut s'accrocher, même si c'est nourrissant de la même set. Amen. Il ne produira jamais des oranges. Amen. Pour qu'il produise des oranges, il faut qu'il ait des Amen. dans l'orange. Amen. Amen. On ne peut pas te changer, mon frère, si Amen. tu n'as pas été. Comme Dieu depuis le début. Amen, les débuts. Amen, amen. Ta nature restera ta nature. Amen. On peut même t'accrocher, tu peux même goûter, même, même chanter, même boire, effectivement. Mais ton intérieur mm -hmm. amen, amen. restera toujours pareil. Amen. Voilà des frères qui se lèvent. Voilà des soeurs qui se lèvent. Il y a des frères qui met mur, il y a des soeurs qui mur, effectivement. Oui, mon frère. Oui, tu peux goûter, hein, à la joie des saints Esprit pendant que les saints-esprits parlent. Tu peux goûter. Oui. Tu peux te effectivement dans la chose. Tu peux goûter. Parce qu'il est là, il passe pas inaperçu. Mais la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Amen. C'est ce que toi, tu produis. Qui te montre. La paille. Elle peut rester accrochée jusqu'à un certain moment. Et elle est même très bien accrochée ici. Il faut qu'il y ait un choc. Est-ce que vous me suivez Et ce choc peut être tellement aussi fort pour okay. que la paille se détache vraiment de la balle. Parce qu'ils ne sont pas destinés à aller au même endroit. Amen. <coughs> Tous ceux que nous appelons frères, et sœurs ne sont pas nos frères. Amen. Ils ne sont pas nos sœurs. C'est la vérité. Amen. Est la vérité. Amen. Ton frère est ta soeur et ta sœur est celui qui est né du même père avec toi. Amen. Amen. Amen. s'il est né du même père avec toi, il aura ta nature. Amen. c'est semblable, mm -hmm. c'est sûr et certain. Amen. Parce que ton frère à toi t'aimeras et ta soeur à toi t'aimera, Parce que vous venez de même arbre, Amen. Amen. Alléluia. Vous Alléluia. ne pourrez jamais vous détester. Amen. Vous ne verrez jamais un élu combattant un élu. C'est vrai Amen. Amen. Alléluia. Parce que la rage n'est pas dans l'élu. Amen. Amen. Amen. Mais dans un soi-disant croyant, Amen. il peut prier, il peut prier, il peut tout faire. Amen. Mais sa nature, Amen. Amen, rage. Je prie pour que le Seigneur nous accorde la grâce. Amen. Nous allons les faire prier. Que le Seigneur nous accorde la grâce, mon frère et ma sœur. Levez-vous.